Et voilà, nous sommes vers le pays de la moutarde. Attention, vous allez avoir la message directement sous vos yeux. Attention, vous voyez déjà le panneau Ne spoilez pas. Parce que nous sommes... Parce que nous sommes... <rire> Parce que nous sommes... Putain, tu vas l'afficher <rire> Dis-moi que je suis à Dijon Arriver à destination, on va commencer à tourner et euh, on raille un peu le truc mais c'est pas grave, il y a une madame, on va la draguer juste après. Nous allons inviter un invité spécial, voilà, il m'appelle. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour la sexy voix Attention Voilà, c'est moi en double, c'est incroyable. Ouais Dans votre cul Regardez mes moves Là, tu vois, là, regarde, je me plante comme une. Là, je réfléchis, là, je me plante comme une pute. Et là, je me dis, vas-y, vous voulez que leur mère Et je commence à spammer, tu sais. Oui, ça marche On peut mettre des liens sur le live où on se fait ban instant. Bah, non, tu peux mettre les liens, ouais. Juste pour savoir c'est quoi. Hey, you porn. Non, non, non, ne mets pas ça. Mets pas le porno de Zul. On dirait à une pièce de théâtre. Bonjour, je suis Rose. Bonjour, je suis Knuckle. Et aujourd'hui, nous Vous allons interpréter Ouais, ça c'est ça c'est Sonic qui se fait violer. Ça c'est ça c'est très dérangeant. Là Sonic il regarde ce qui se passe. Là, il prépare le 11 septembre. Mec, j'ai battu mon pote à Fortnite. Alors Travara, j'aurais dû te laisser à Ah, c'est la clé. D'ailleurs, euh, on, on va commencer à faire la question time de ce soir. A euh, votre avis, euh, qu -ce, quel personnage, quel prochain personnage sera en DLC dans le nouveau Super Smash Bros Voilà. Sense <rire> C'est drôle ça. La Fontaine Magique. Wouah Oh ça doit être bon, ah bah oui oui, c'est extrêmement bon Par contre c'est extrêmement chaud, donc du coup, je vais juste retourner un peu, ça va laisser la chaleur sortir, parce que j'ai appris quelque chose au niveau de la nourriture déjà, c'est que quand il y a un plat qui est extrêmement chaud à l'intérieur, tu soulèves de l'autre côté, comme ça la chaleur sort comme ça. Et moi, je vais t'apprendre une technique, assez. c'est tu mets la canette à l'envers et tu la laisses environ 20 ou 30 minutes à l'envers, elle sera fraîche, Genre ai ne rigole pas. Ah oui, en gros, je crois que c'est pas un truc pour dire tout simplement que ce qu'il y a en dessous c'est extrêmement froid. Et si tu mets de l'autre côté pour que ce soit en haut, ça va être extrêmement froid. Du coup, tu vas pouvoir de l'eau bien fraîche, on va dire. D'abord, tu commences avec de l'eau fraîche, quoi. Ok. Eh ben parfait, j'ai plus d'amis. <rire> bon, du coup, j'aurais une note euh, B ou A. Peut-être A, mais je suis pas très sûr. Ah, c'est peut-être B. Plus B, je dirais. Ah, c'est ok. TG Lego, c'est c'est. Ah, ouais, maman, qu'est-ce qu'elle va dire Putain ma, mère... Putain, ma maman est moche. Regarde C'est la reine Clémentville <rire> Papa va peut-être passer à la télé. Journaliste. Voilà, merci papa. <rire> Et toi là-bas, je t'en sens plus, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. <rire> Merde, je voulais me barrer. Conflète. Ça c'est sûr, c'est super bonne attaque. Mais attends, je vais. Attends. Je vais essayer de choper le Pokémon mystère. Est-ce que nous pourrons peut-être avoir le Patagraft, le Pataveter ouais. Ok, ok, ok. Seconde chance. Ne t'échappe pas. Parfait! Mesdames et messieurs, voici PataCraft! <rire> ça va tellement bien! <rire> oh, oh putain, je m'attendais pas du tout à ce poker là en vrai! Attends, on va Waouh, C'est de cacher les amis! <rire> tu soulèves les monstres comme les darons! <rire> Attends une minute. Je prends un de vos mamans, s'il vous plaît. Qu'avez-vous Bonjour. Je recherche une de vos mamans. Ah, ok, il y en a plus de vos mamans. Communication acceptée. Four. C'est un four qui m'a appelé. Mais bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien Comment vous allez ce soir Parce que moi ce soir je vais me priser la tête à faire des échecs Mais mec je te carry aux échecs bourré. Bref, du coup on va changer de scène parce que j'ai préparé directement une belle scène pour les échecs Je remercie Béranger qui m'a proposé de faire les échecs Du coup on va passer à la scène magnifique des échecs Donc voilà, donc mesdames et messieurs vous allez m'aider à combattre l'ordinateur. Et on va pouvoir faire des parties en ligne. Euh, bah sur ce site, on peut jouer en ligne, etc. On peut faire des échecs en, en différents sprites de problèmes. Quoi <rire> Il y a des tournois. Ok. Bref, du coup, on va, euh, on va jouer simple. Donc, du coup, euh, on va avancer les petits comme ça. Ok. Ok. Wouah on applaudit tous magique qui en scène <rire> Bref euh, oh du coup alors comment ça marche le site euh, du coup comment <rire> oui, ça fonctionne Attends classement évalué non classé <rire> Attends ils ont chaise 960 Il y a un type de jeu qui est chess 960 Je pense que c'est euh, c'est des échecs Où il y a 960 personnes qui se défient Et il n'y aura qu'un seul vainqueur. <rire>